Bonjour la communauté, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous continuons avec notre site internet. Hein. Euh, J'espère que vous aussi vous avancez bien de votre côté. Donc, la dernière fois, on a créé le pied de page euh, ici. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on l'a euh, enregistré. Donc, euh, si on a le temps aujourd'hui, on va aller le mettre euh, de manière générale. Et aussi, ce qu'on va faire, on va, on va travailler sur. Euh, sur l'en-tête, hein. on va travailler, on va travailler un peu plus, on va travailler hein, sur l'en-tête euh, et sur cette bannière. Donc pour cette bannière, voilà ce que on est censé faire, c'est de mettre un test comme ça, de mettre cette écriture et de mettre euh, un bouton. Le bouton, on l'avait déjà configuré quelque part, donc euh... On avait configuré ici je ne sais même pas si on avait euh, si on l'avait enregistré je vais voir si on avait enregistré un bouton qui s'appelle sport 2 étant donné que c'est le nom que je me suis c'est le nom que je donne à tout maintenant alors bouton sport 2 est ce qu'il y a un, un bouton sport 2 non il n'y a pas de bouton sport 2 donc ce qu'on peut faire c'est c'est de l'appeler c'est d'aller enregistrer un bouton qui s'appelle sport 2 donc bouton bouton sport sport 2 enregistrer et c'est super bouton sport 2 on va l'utiliser le test qu'on a besoin il est comment il est blanc Ok, donc s'il est blanc, on va juste prendre ce test-là. On n'a même pas besoin de prendre ce test-là. On a juste besoin de prendre un test quelconque et de lui changer la couleur parce que vous allez vous occuper de votre copywriting. Le seul souci ici, c'est que notre photo n'est pas en noir et blanc. Donc, il se peut que ça ne sorte pas. Convenablement, On va faire le test ouais, C'est pas C'est pas manche Mais Mais peut mieux faire D'accord Est-ce que j'ai enregistré une boîte qui s'appelle Boîte sport 2 On va aller regarder Il me semble que Il me semble que j'ai enregistré une boîte Qui s'appelle boîte sport sport 2 donc on va aller regarder si ça existe si ça existe bingo donc ça existe c'est bingo en plus de ça c'est dans la couleur que je recherche donc ça je vais le supprimer supprime ça je vais virer le Tesla. Bon, le test là, je vais le copier plutôt comme ça copier je vais virer celui-ci d'accord et je vais remplacer celui-ci par celui-là le test celui-là, je vais le supprimer supprimer et celui-ci je vais l'élargir un peu plus celui-ci Celui-ci, je l'ai un peu plus. Alors, je remonte. J'ai mon test qui est comme ça. J'ai besoin d'un bouton et d'un titre comme ça. Ce que je peux faire, c'est tout mettre sur. Euh, tout mettre sur sur la même boîte si je veux ouais je pense que ça va être un peu plus ça sera un peu ce um, sera un peu mieux comme ça donc mon titre mon titre il faut que ça soit en paragraphe en paragraphe 1 h1 et on va l'appeler euh, votre « Espace sportif euh ». Wow, avec l'autre chose, commencez, commencez votre coaching, votre coaching sportif, votre coaching sportif, sportif, bon. C'est pas très pour comme titre, c'est pas terrible. Je veux mettre un truc cas euh, Coaching sportif. Euh, euh, non, c'est pas ça. Retrouver. Coaching sportif. Alors, on va virer ça. Vous votre forme, vous trouvez votre forme idéale, idéale. On descend comme ça. Non, je vais pas me fouler. Je que ça, d'accord Je cherche au fait Je cherche au fait, je suis pas là pour faire du copywriting Mais je vais marquer quelque chose Qui va me permettre de pouvoir finir ce que j'ai à finir euh, Donc du coup euh, Ce que je Ce qu'on qu veut faire C'est de regarder On doit avoir un truc de ce genre Mais ça On ne pourra pas le créer On ne pourra pas l'écrire comme ça Ce qu'ils ont fait là au fait, c'est... Il euh, faut le faire avec GIMP, au fait. faire avec GIMP. Ou avoir une écriture spécifique pour ça. Je ne sais pas si j'en ai. Attendez, je vais regarder. Je ne sais pas s'il y en a... Je ne sais pas si il y en a... Il y a des trucs comme ça sur... Mais vous pouvez chercher des... Vous pouvez chercher des... Si vous, vous en vous connaissez des écritures comme ça vous pouvez les importer en fait mais on va pas s'amuser à ça j'ai pas envie de le faire comme ça j'ai pas envie d'aller chercher ça mais vous pouvez le faire vous pouvez aller chercher des, des polices hein, sur internet et l'importer euh, en revanche je vais juste vérifier si j'ai d'autres options euh, en termes de en termes d'écriture s'il y a des choses que je peux oser ou pas Mmh, mmh, mmh, mmh. Bon. Euh, je peux... Je peux faire ça. Je peux faire ça. Oh, oh, mettre de l'ombre. Plutôt blanc. Parce que c'est pas possible de sélectionner. Alors on peut prendre un truc de ce genre. Ça ne rend pas bien. C'est pas c'est pas terrible. J'essaie de, de voir si je peux faire un truc. Je suis pas terrible là. on va juste mettre un, un test avec du relief d'accord parce que l'écriture ah, tiens ça me donne une idée je peux rendre ça du coup un peu plus foncé ouais je peux faire ça hum. Et du coup, je peux faire ça aussi. Et je peux faire ça aussi. Je peux mettre du. Euh, C'est du 00. CFFF. Voilà, comme ça. Okay, je peux faire ça aussi. Et importer le bouton. Importer le bouton. Sport 2, hein, qu'on a créé, bouton qui s'appelle Sport 2, bam, on peut élargir un peu plus si on veut, Hop. bon, je pense que c'était mieux avant, on le centre, on centre tout, on centre, on centre tout. Ok, du coup ça c'est notre c'est notre bannière une bannière principale on enregistre ça si je regarde pour rendre ça, vous savez ce qu'il y a à faire, il faut que vous travaillez la photo, ce soit en noir et blanc, que vous trouviez la police pour écrire ça. Il ne faut pas le faire sous forme de photo, euh, ça ne va pas être terrible pour le référencement, hein, parce qu'il faut du tag H1 sur votre site, c'est mieux pour vous. Et puis le reste, vous savez, vous savez ce qu'il faut, qu faut faire. Donc trouvez cette police, travaillez la photo pour que ce soit en noir et blanc, c'est ce qu'il faut faire. Euh, ceci dit, ceci dit, je pense qu'on a plutôt bien bossé. Euh, on va aller du coup. Je laisse ça comme ça. Hein. Je laisse ça comme ceci. On va aller regarder la version mobile quand même. On va regarder la version mobile avant de passer à l'en-tête. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, répond pas quand tu veux tu me donnes la main pour travailler go, il prend son temps euh, plutôt bien Ok, Vous voyez ça en version mobile, c'est pas terrible. En version mobile, c'est pas terrible du tout. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en qu version mobile, si on veut avoir quelque chose de correct, si on veut avoir un, un menu correct, il faudra virer ce qui est en haut Ok, donc remarque en passant, euh, il faudra qu'on tienne compte, compte, compte de ça. Ok, je retourne sur la version PC. si on il reste ça ok et là on va le regarder au niveau au niveau du de tête de en tête on va faire un en tête site en tête okay. en, en tête site oh, c'est pas comme ça puré en tête site enregistré Hop. donc vous, vous rappelez on avait on avait enregistré des, des panneaux auxquels on avait donné euh, le nom de sport 2 euh, je sais pas sport 1 2 3 donc on va aller regarder ça. Ok. Un. Bon. Je vais fermer ça parce que... C'est bizarre, c'est pas dans le bon nombre. On les a pas enregistrés, on les a pas enregistrés dans le bon nombre. Ah ben non. On est au tournoi de bande sport de ah, c'est ça celui-ci celui-ci et celui-ci c'est ce qu'on avait fait d'accord nous maintenant la première à suite on va rajouter une photo on rajoute une photo Une photo et on va en faire le logo. Alors, on va changer l'image. Le logo, il est où Il est là. On importe, on réduit tout ça. On le met là. D'accord. Et on peut un peu plus si on veut. Si on regarde, bon, il n'y a pas grand chose, on va pas se fouler non plus, hein. on va mettre accueil à propos, euh, shop, ça ne veut rien dire, accueil à propos, coaching, contact, d'accord. Ils vendent pas des, ils vendent pas des produits euh, sur le site. quoi. Donc du coup, pour créer notre menu, on va aller ajouter un menu je ne sais pas si j'ai pas déjà des menus transparents des menus euh, toutes faites là qui sont transparents je vais vérifier juste ça m'évitera de tout refaire menu menu alors est-ce que non ça c'est pas terrible c'est pas ce que je veux faire comme ça supprimer allez supprime là euh, je vais aller chercher autre chose personnel sinon menu descend celui là on l'a fait c'est pas terrible ça aussi c'est pas terrible je pense rando peut-être ouais c'est pas mal ça on va la travailler un peu. À propos, blanc-point, blablabla. On va la travailler un peu. On va travailler un peu ce menu. Euh, on va dessus. Les champs. On va réduire les espaces. Euh, la couleur. C'est du 00CFFF. D'accord. Et quoi d'autre On veut que quand il, tu... quand, alors quand on va passer dessus, ça fasse plutôt gris comme ça. Bon, ouais, on prend quelque chose de ce genre. Fait que ce soit sympa. Si on le met dessus, comme quoi hum. Ouais, bon, écoute, ça va. Euh, quoi d'autre Couleur active, on va mettre la même chose. On va pas s'en mettre. Et... Copier. c'est là contrôle V dans les sous alors sous menu suivant la même chose bon là on n'a pas de sous menu on peut même pas vérifier suivant contrôle V. Couleur du fond active, c'est celui-là, contrôler, celui-ci, c'est la couleur du texte, non, la qualité c'est celle-ci, la qualité c'est celle-ci. On a dit c'est du 00CFFF. D'accord. Bon, on peut modifier ça par exemple. Là. Hop. On va le modifier. Ça. Accueil à propos. On va dire nos coachings. Nos coaching no Coutines un extrait euh, quoi encore s'inscrire non on s'en fout s'inscrire on peut inscrire, on peut avoir un blog dessus s'il y a du blog nous contacter euh, on va virer nous contacter on va euh, on va laisser le numéro de téléphone on extrait Hop. par exemple là. D'accord. Et là. Est-ce qu'on peut l'aligner dessus On va voir si les deux. Non, ça ne peut pas s'aligner. Ça ne peut pas s'aligner. Ça n'a pas de. C'est pas la même chose. Bon, maintenant il ne veut plus se désélectionner. Super, tout va bien. On va enregistrer tout ça. Ok, donc ça c'est notre pied, c'est notre en tête. On va regarder la version, la version donc celui-ci on le réduit. Le logo c'est pas terrible, mais vous savez comment créer vos logos vous-même. On va prendre ça comme ça. On va. Décaler un peu du haut. On ferme ça. Et comme je vous ai dit, celui-ci, on va le cacher. On n'a pas besoin. Et celui du bas, on va le supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. C'était juste pour s'assurer que ça vendra bien. On enregistre tout ça. Du coup, ça, c'est notre... C'est notre, notre en-tête. On part de là. En-tête. On ira regarder sur la version. Quand tu veux. On publie tout ça. On va associer. On va en associer. On va aller regarder le pied de page, la même chose qu'on a fait pour l'en-tête, le on va le faire pour le pied de page. Tac. Pied de page, site, de page, site, d'accord, on enregistrera et comme on l'avait déjà créé, celui-ci va être normalement un peu plus facile. Seulement je ne sais pas si on avait fait la version mobile. Bon, ça on verra. Et vous savez le faire au cas où. Euh, ceci dit, enregistrer. Euh, élément, pardon. On va aller dans le panneau. C'est ce qui nous intéresse. Notre pied de page. Sport 2. Il est là. D'accord. On va aller regarder la version mobile quoi il ressemble, là. S'il veut bien. Celui-ci, on va travailler un peu dessus. On décale un peu du haut. On le minimise un peu. Adresse horaire. on le remonte. Si tu veux, tu montes. Hein. Si tu veux pas, tu restes là. Bon il laisse tomber à propos Tuteur est ce que je peux le réduire au minimum retrouvez-nous sur les réseaux sociaux celui-ci je le descends s'il ne veut pas descendre ça ne vaut pas la peine on va s'embêter réduire Réduire, fermement ça et réduire. Et on... Donc il veut pas, il veut rien comprendre. On retourne sur notre version PC, on enregistre tout ça. Ok, on revient. Est-ce qu'il a compris que maintenant il doit bouger? Alors, Moulin, Moulin, Moulin. Là là là. Horaire. D'accord, maintenant il a compris. Twitter. Celui-ci. Bon. On le descend. Twitter, on descend. Twitter, on descend encore. Et Facebook, on monte. Et ici, on descend. Twitter, on monte. Twitter, on monte encore. Instagram, on en a pas, je pense pas. Hein youtube on monte youtube tu descends et on a un truc de ce genre donc après mettre le les bons les bonnes les bonnes, les bonnes icônes à leur place donc on a ça et je trouve que c'est pas mal euh, la seule chose qui manque ici au en fait c'est un truc de copywriting Copywriting uh, copywriting 2020, hein, tout ce genre. Regardez, euh, je vais enregistrer ça d'abord. Il me faut pas mon travail en l'air au cas où il y a un bug. Euh, si on regarde là, par exemple là, ce qu'on a fait déjà sur d'autres, sur d'autres créations de sites, bas de page, bas de page, bas de page bas de je veux je suis quoi bon c'est ce que je recherche il est là mais c'est trop grand alors... je veux un truc petit que je peux récupérer mais non il faut prendre toute la bannière ah, c'est celle là ok Et là dessus ah oh, tiens ça tombe bien ça cette couleur ça peut être oh on va virer ça on va virer le menu là bam Et virer cette couleur par exemple on va aller voir ce que c'est exactement parce que ça ressemble un peu aux couleurs qu'on utilise déjà donc si c'est pas le cas on va changer un peu hein, mais on est dans le ton tac donc c'est nous c'est 0 0 0 c'est voilà. tac et on monte on peut créer du noir avec du noir tu quand on change la couleur on... on est en 21 on va appeler AWDE agence web agence web awde D'accord Tout doit réserver. Voilà. Et on réduit cela. Et je trouve que c'est pas mal. D'accord. Je remonte celui-là. Et je centre ça. C'est bon. OK. Et c'est fini. On enregistre. On vient là. Et maintenant, on va associer le pied de page et l'entête. tête d'accord, au site. Euh, quand tu veux, tu me donnes la main. On associe le pied de page et l'en-tête. Qui sont là Paramètres. On descend. Pied de page. Pardon. En-tête. Est nouveau ça ouais, laisse tomber des fois hein, quand ça décide de te ok donc on associe le enregistrer ça d'ailleurs on va associer le pied de page et l'en-tête au, au site une fois que c'est fait euh, le travail le travail est bon en fait on va republier tout ça qui n'a pas pris en compte parce qu'on n'a pas republié donc je retourne dessus peut c'est aussi rare comme alors peut-être... Peut bon lui il veut rien savoir il veut vraiment rien savoir on recommence On recommence. Ok. Ok, bon. Ça se plante. Il va falloir que je... je... On recommence encore. Une Dernière fois. Enfin, il en a mis du temps. C'est pas vrai on enregistre tout ça <rire> ok on va publier. on va le modifier nos pages sinon il va y avoir des doublons de bannières ce qu'on ne veut pas avoir donc une fois sur la page qu'est ce qu'on fait on attend que ça s'ouvre tant que ça soit mouline mouline mouline mouline mouline quand tu veux hein, tu me donnes la main donc du coup ça on veut pas que ça existe parce qu'on l'a mis en entête générale ok donc on y va on va supprimer ça On supprime. Oui, on veut que ça soit supprimé. Alors celle-là aussi. Tac, supprimer. Alors. Supprime tout ça. Ok, on descend tout en bas. Je supprime tout ça. Hop. On enregistre tout ça. On enregistre. Et c'est bon, c'est nickel. Donc là, si on regarde notre site, à quoi ça ressemble Je vais fermer ça. Quitter. À quoi ça ressemble notre site, du coup Allez. OK. Voilà notre site. Voilà notre site. On n'a pas mis des tu, mais il y a de quoi faire, descend, descend, descend, descend. Je trouve que la boîte là, elle est un peu trop euh, elle est un peu trop carrée en fait. On peut la rendre un peu plus, euh, un peu plus rectangulaire. Mais bon, c'est à vous de voir. Et voilà le travail. Super non Et si on compare avec euh, le, le design original, mis à part le, le fait que euh, n'a pas mis du noir et blanc etc je pense que c'est plutôt un travail euh, bien accompli d'accord okay. ok laissez vos commentaires vos remarques si vous avez des questions n'hésitez pas donc euh, abonnez vous abonnez vous également à cette chaîne youtube hein, à notre chaîne youtube hein. et si surtout vous n'avez pas encore vous ne vous êtes pas encore enregistré ou plutôt vous n'êtes pas encore euh, euh, sur notre plateforme de formation gratuite, hein, je vous invite à vous inscrire, à, vous, à le faire parce que vous pourrez télécharger gratuitement euh, ce modèle-là que nous venons de créer et le modifier à votre guise hein, pour créer, hein, pour développer votre, votre business hein, si vous le souhaitez. Ceci dit, on se retrouve dans un prochain cours hein, pour une autre création de site web. Ciao, ciao